salut je suis là pour une vidéo encore euh, chaude pour les choisir. donc on va on va parler de des cette icône ce soir ok euh, un choisi je crois que vous savez déjà c'est quoi un choisi un choisi c'est quelqu'un qui est sur la terre pour faire plus de choses que ce qu'on t'a déjà dit tu as des pouvoirs, ouais. tu, as, euh, tu sais que tu peux devenir riche comme ça, tu sais que tu peux manipuler l'énergie, euh, tu as souvent des rêves prémonitoires, tu vois ce que les autres ne voient pas, tu peux lire les tendances du marché, tu peux voir quel business va porter et quel business ne va pas porter tu te sens à l'aise quand tu es seul. Parce que tu peux avoir une idée, tu portes l'idée, tu la mènes jusqu'au bout, ça donne. Donc je vais vous définir un choisi. De l'autre côté, les choisis, un choisi encore, il aime ce qui est spirituel. Il aime parler de spiritualité, il aime découvrir euh, l'énergie, comment ça fonctionne. Il aime euh, comprendre pourquoi certaines personnes souffrent, d'autres ne souffrent pas. Et il veut savoir comment faire pour devenir riche. Euh, un choisi veut savoir comment faire pour changer sa vie. Un choisi veut savoir comment faire pour changer la vie des autres personnes. C'est ça un choisi. Et beaucoup d'entre vous vous êtes scotché généralement sur mes vidéos. Quand vous m'écoutez, ça active quelque chose dans votre ADN. Quand un choisi opère dans son domaine, ça active les autres choisis. Donc, je fonctionne dans mon ADN, dans mon domaine dans ma mission de vie, ça monte ma vibration, ça me fait bouillonner. Quand vous m'écoutez, vous bouillonnez aussi. Et quand vous bouillonnez, vous pensez à votre propre mission de vie qui n'est forcément pas la mienne. Ça vous motive pour aller faire ce pourquoi vous avez décidé de venir sur la terre. Donc maintenant, Quand vous vous levez, quand vous écoutez un choisi ou vous regardez un choisi opérer dans son don, ça vous donne le courage et l'envie d'aller faire pour vous. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Si vous vous connectez, partagez la vidéo s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qu'on doit sortir du noir ce soir. Ce n'est pas une Néo qui vous a mis dans le noir. Pas, on ne va pas couper la lumière. Mais vous avez des décisions cruciales à prendre ce soir. Donc bonsoir, soyez les bienvenus. Si vous arrivez, mettez un like sur ma vidéo. Aimez ma vidéo et si vous êtes nouveau sur ma page abonnez-vous je parle des choisis merci à ceux qui m'ont donné leur témoignage il y en a qui ont commencé leur business à... après on écouté. je reçois souvent des photos des gens qui me disent voilà j'ai lancé mon produit voilà je vous avais que semaine que je vends bravo à vous si vous avez lancé un produit je vous en prie Mettez au moins 5 produits sur le marché Un choisi ne fait jamais Un choisi fait d'en dessous Un choisi fait Tu fais 4 réunions, 10 réunions Tu ne fais jamais seulement un réunion Ok Voilà Ok Bonsoir Vous devez connaître d'où vient votre force. En tant que choisi, vous devez connaître d'où vient votre force. Si tu sais que c'est que tu fais deux jours sans m'écouter, ça ne va pas dans ta tête. Si tu fais deux jours, je ne l'écoute pas, ça ne va pas. Ça veut dire que quelque part, il y a ce que moi je donne. J'ai des personnes clés que si elles 3 jours, 4 jours, 5 jours, je n'écoute pas. Mon énergie va commencer à descendre. Mes finances vont commencer à descendre. Ce n'est pas tout le monde dans votre entourage que vous devez écouter. Quand quelqu'un entre dans votre vie, checkez vos finances dans les mois qui arrivent. Si ça baisse, tu regardes un peu la personne. Si ça augmente, euh, qu'est-ce que la raison si fait qui augmente mes finances? Bonsoir, le, euh, Paty. On, on, on doit faire dans tout. Tu dois faire dans -dessous et tout et ce, tout ce que tu donnes, ça donne. Tout ce que tu fais, ça donne. Tu fais dans tout et ça, tout ça marche. Pas que c'est seulement un truc qui marche, non. Tu vends ça ou ça donne. Tu vends ça, ça donne. Tu vends tout tout ce que tu fais, ça donne. Un choisi ne peut pas s'amuser et laisser n'importe qui dans sa vie comme ça. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas ouvert. Euh, regardez l'écoutif. Bonsoir, Bénédicte. Uh, uh... Vous êtes encore là bonsoir bénédicte tu, je ne réponds pas souvent ok bonsoir bénédicte et parti je vois que vous avez beaucoup commenté euh, j'ai eu une petite intrusion hmm. ah ceci un choisi ne peut pas laisser n'importe qui rentrer dans sa vie vous devez checker l'énergie et bien sûr ces personnes vont venir vous faire du chantage ce qui est en jeu est trop grand c'est bien trop grand que vous vous permettiez. Vous savez qu'il y a eu des moments de votre vie où vous vous voyez en train de voler. Bonsoir la reine bon, euh, Esther. Bonsoir Stéphanie. Vous vous voyez en train de, de voler, d'accomplir de grandes choses. Et là, vous faites l'erreur, vous laissez... Le truc, c'est que le choisi doit fonctionner avec son intuition. C'est l'intuition là que dans le business, tu es là, tu flères... Tu fais ça, pas 2 millions. Tu ressens ça, tac 3 millions. La même intuition là te parle sur les gens. Et parfois ça va demander de faire des choix très difficiles. Je défini le choisi. Je vais maintenant définir le Decepticon. Le decepticon c'est quelqu'un qui ne sait pas encore qui il est. Quelqu'un qui n'est ne, pas intéressé par la spiritualité, les énergies. Quand tu es là, tu fais tout ça, il va aller sur YouTube regarder des trucs et... Vraiment, ce n'est pas trop son truc. restez rester dans une vidéo comme ça pour écouter une fille avec un chapeau, avec des trucs comme ça. Là, dit, ça c'est dit, ça, c'est pas trop mon truc. Qu'est-ce qu'elle raconte de me là-bas? Vous les connaissez parce que certains d'entre vous, vous êtes mariés avec eux. Vous connaissez comment ils sont. Dès que vous commencez, que vous commencez à m'écouter comme ça là, votre, votre corps commence à s'activer. Vous allez faire la personne va m'écouter n'importe comment, rien ne va se passer dans lui ou bien à elle. La personne va dire mais qu'est-ce que tu dis que quoi Que vraiment tu la rigoles, tu ne comprends même pas, tu te dit quoi Le récepteur qu'on va faire comme si il te comprend. Le récepteur qu'on va même souvent vouloir jouer sur ta, souvent les narcissiques sont les récepteurs. Tu vois, les narcissiques là, genre, tellement focalisé sur lui-même. Tu dis, voilà, ok, il faut qu'on arrête et qu'on va dire que oui, c'est à cause de moi, non Je savais, ça n'arrive qu'à moi. Il n'y a qu'à moi que tout ça, ça arrive, oh, moi, moi. Hey, il ne s'agit pas seulement de toi. Le déceptique, qu'on va, il va entendre, il va même te conseiller, il va te donner les conseils qu'il te donne là, lui-même ne va pas faire. Là, tu dis oui, oui, oui, oui, il faut aller au village, faire ça. Oui, oui, il faut aller. Oui, il faut faire ça. Tu demandes est-ce que toi-même tu allais faire Non, la dîme est bien, il faut payer ta dîme, il faut payer, il faut payer. Est-ce que tu fais Oh non, tu sais, je... moi, franchement, je ouais quand j'étais à l'église, j'ai fait ça, mais bon, c'était pour un temps. Mais c'est bien, hein? il faut faire, il faut faire. Le décepticon on va connaître tout. Mais n'aura jamais les preuves tangibles. Jésus a dit quelque chose dans la Bible. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Point à la ligne. Tu peux avoir le plus beau discours du monde. Si ne vois pas tes fruits, tout ce que tu dis là, it's counting for nothing. Quand tu causes avec le décès, comme ou tu quand tu as côté du, du décès tu il va toujours te faire bonsoir la reine Kamga. Le décès tu connais, est toujours concentré sur les trucs mondains qui n'ont pas de sens. Ou ouais, on va s'habiller comme ça pour aller à la fête, pendant que toi tu es en train de penser que ok, euh, on va faire comment Il faut qu'on cherche comment on va faire pour construire l'orphelinat là. Ok, il faut les dons. Voilà les sommes qui arrivent. Il faut qu'on prépare comment on va faire les dons pour donner là-bas. Euh, puis on a fait une collecte de fonds pour lancer le chantier là-bas pour faire l'association. Le déceptique, on est en train de voir la chaussure qu'il va acheter. voilà oh, je c'est bien, c'est bon. Oui, on va un week-end, oui, on va aller s'amuser. Le déceptique, on est en train de voir les statues qu'il va mettre pour faire, pour faire la concurrence, pour montrer ce qu'il faut aux gens. Le déceptique, tu peux pas t'asseoir, tu raisonnes avec le déceptique. Vous le voyez donc, c'est comme si tu prends le chat et le, le poisson, tu dis courez. Ils ne peuvent pas courir sur le même terrain. Soyez sage, Ça économise votre énergie. Et quand tu te frottes un desèvres, tu comptes, tu vas Tu vas voir au moins, toi, tu, tu as l'impression que tu es devenu folle. Tes idées vont plus s'arranger. Tu vas tu te lèves le matin, tu connais qu'aujourd'hui, là, on va faire ça, ça, ça, bam. on va avoir même 5 000 dollars qui va rentrer dans le compte. 15 000 dollars. Le desèvres, tu comment venir faire, tu vas croire que tu es même folle. À un moment, tu vas croire que tu es folle. femme qui a été mariée au dessert, tu la mettez des likes, tu la mettais des cœurs. Tu restes souvent à la chambre comme ça sur le lit, tu te dis que peut-être que je suis folle, peut-être que c'est moi, peut-être que je suis mauvaise femme. Peut-être que je suis mauvaise, peut-être que c'est moi. Hein. Peut-être que c'est moi vraiment. Tu n'es pas folle. construit l'immeuble là où il va habiter. Et les gens de son quartier, comme il était à Bépanda quand il grandissait, il faut qu'on voit qu'il a aussi l'immeuble. Voilà tout ce qui compte pour le comme là. Bonsoir Joël, ou c'est Joël. Bonsoir Marilou, la reine Marilou. Tout ce qui compte pour lui, c'est de faire son immeuble. On voit comment il a oh, waouh, oh, tiens la voiture, oh, ah. Voilà tout ce qui compte pour le Decepticon. Toi, le choisis ok, il faut qu'on mette les forages, pour il faut de l'eau potable dans le village. Vraiment, il faut... Euh, il faut que je voie comment je vois les hôpitaux là-bas, pour qu'ils amènent les, ils dans les lits, pour qu'on mette dans le dispensaire de mon village. Vous, vous allez parler de quoi ensemble Il faut qu'on voit vraiment, je veux révolutionner le système scolaire du pays. Parce que vraiment, il faut que les enfants apprennent mieux, il faut que les enfants soient concentrés, il faut qu'il y ait plus d'enfants champions au Cameroun. Le, tu ne vas jamais entendre le discours dans, le, dans la bouche du 7 Jamais. Vous voyez que vos visions ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas fonctionner sur le même terrain. À un moment, si tu es marié à ce, à ce, genre, à ce genre, tu vas croire que c'est toi qui es folle. Tu vas laisser ta part pour aller dire OK, peut-être que je suis mauvaise femme. Obéis à ton mari ou à ta... Obéis. Tu laisses ta part, tu peux aussi te mettre là-bas. Bonsoir la reine Nadine. Tu vois que ce n'est pas ça. Dans la nuit, dans ton rêve, on vient te montrer le plan de ce que tu vas faire. Tu te réveilles, tu te dis mais moi de ça, tu ne comprends même pas. Que, euh, que tu es censé faire. Que, que... Pardon, on me mangeait pas aujourd'hui. Tu dis que je te parle des choses qui vont changer le cours de l'histoire du Cameroun. Je te parle de ce qui va changer. Euh, il faut que moi j'aime bien, j'aime la sauce tomate. Hein. Toi tu veux. Vous n'êtes pas sur la même planète. Le choisir, il y a quelque chose dans ton ADN. Il y a quelque chose en toi, ça coule dans tes veines. Si quand tu te coupes comme ça, là, quand le sang sort, tu peux lire dessus. Choisis. Je suis là pour impacter la terre. Tu mets au microscope, tu vois la couronne sur ton ADN. Tu vois tes globules blancs, ils ont des couronnes partout là. C'est dans ton sang, c'est dans tes veines. Tu mets ta connexion comme ça là. Tu, lis, tu es en ligne, tu cherches la motivation, tu veux écouter les livres audio. Comment t'améliorer? Comment mieux gérer ton temps? Comment investir? Comment économiser l'argent pour avoir... Voilà tout ce que tu cherches. Voilà un dessin que tu connais sur le téléphone. <rire> ce téléphone souvent tu viens tu fais semblant tu prends le livre audio tu mets à côté du Decepticon tu écoutes pour toi ça a du sens révélation révélation Le Decepticon est à côté de toi comme ça là quand tu écoutes quelque chose que ça vibre avec ton esprit comme ça là tu le regardes, tu veux parler de ça, tu veux un peu commander. Il dit, oh, je suis parti voir mon ami l'autre jour. Là, il m'a même dit que vous n'êtes pas sur la même longueur. Donc. Toi, tu sais comment... Tu, tu, tu, tu, tu veux savoir comment commander l'énergie. Comment faire que l'argent vienne. Parce que tu en as besoin. Les projets de, des projets de choisir que tu as. Tu as besoin de maîtriser comment l'argent fonctionne. Tu veux que tu restes comme ça, tu appelles 2 milliards de dollars. Tu sais que sur 5 ans, j'aurai 1 million d'euros qui va venir dans mon compte pour qu'ils construisent le dispensaire et je construis ça. Tout ça part, il me faut mes 150 000 euros, je vais construire mon immeuble au pays. On me voit, on va dit que j'ai... Marilou Mandjak, je ne sais pas ma chérie. Je suis de parler de Decepticon. Donc quand tu me dis que pourquoi tes rêves se réalisent vraiment, je ne sais pas. Tu as compris? Prenez-moi dans le contexte, s'il vous plaît. Ce que je suis en train de vous dire là, ça c'est l'une des raisons qui affaiblit. Ça c'est l'une des choses qui vous affaiblit. À la base, en tant que choisi, votre énergie, vous devez vous lever comme ça, vous sentez comment? Donc elle parle, vous sentez... Certains d'entre vous, sentent sentez votre main en train de s'activer. Vous sentez l'énergie sur votre main. Vous sentez. Mettez souvent mes audios hein. Vous vous couchez, vous dormez. Vous mettez ça jour. Déjà que ça va faire prochaine vidéo, prochaine vidéo. Vous allez voir qu'à 3 heures, votre esprit va se... Donc, c'est là que vous... Si vous avez dormi tôt, 22 heures, à 3 heures, votre esprit sera... Vous allez vous lever. Ce qu'il sera en train de à l'heure là, ça va parler dans votre âme. Vous êtes énergie. Le choisi est conscient de l'énergie. Quand il quelque part, l'énergie n'est pas bonne. Il connaît que, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose ne va pas. Quand ça commence à aller, il le sent. Il sent. Il reste comme s'il regarde. Nous pouvons atteindre de le revenir. Les trucs que vous regardez à la, la télé, les, les Marvel, là, Superman, ce n'est pas seulement le film. C'est en vous. Si vous n'avez pas encore ressenti ce que vous n'avez pas encore activé, votre ADN doit être activé. Et quand c'est activé, vous devez rester dans la fréquence qui va maintenir votre ADN activé. Il y a des gens qui vous désactivent totalement. Et les gens que vous êtes à côté de, vous commencez à manger les trucs lourds, vous commencez à regarder les trucs qui vont vous faire dormir, vous commencez à vous alourdir, votre vibration commence à descendre. Quand les gens là sortent de votre vie, comment votre vibration commence à monter Tu restes comme ça avant que quelque chose t'arrive de bien, tu sais. Quand quelque chose va arriver de mal comme ça tu peux ressentir, tu ne pars pas pas. commencez votre ADN s'active. Si ça se désactive à un moment, faites tout. Si vous voulez changer d'environnement, changez. Si vous devez voyager, voyager. Si vous devez vous éloigner, certaines personnes, éloignez-vous. Votre énergie, c'est votre clé. Votre énergie, c'est votre compte bancaire. Checkez votre compte Orange Money. Les semaines, vous êtes à 1 million dans votre compte Orange Monila. Votre énergie high. Il y a les semaines, tu fais n'importe comment, même 200 000, ça ne dépasse pas. Check autour de toi. Qui Qui Quoi Dieu ne cache pas ces choses. C'est vous, vous croyez que non, je ne peux pas savoir. Comment est-ce que tu peux être sûr Non. Tu peux connaître. Parce que quand tu montes, le but, c'est que tu seras testé. Tu seras testé. Mieux vaut tôt que tard. Je préfère te tester, je perds 1 million. Au lieu de te tester, je perds 200 millions. Et ce que je perds 1 million, là, je perds 2, 3, 4 millions. là. Je peux encore gérer. Une perte de 200 millions, ça te prend quand même au moins 6 mois pour que je te relève. Alors que si tu perds 1 million, pff, la semaine prochaine, c'est bon que tu aies rentré dans tes comptes. Quand votre énergie s'élève, dans l'univers, tout, c'est comme les mains. Donc ça va quitter de je ne sais où, sur quelle planète là-haut, tomber sur la tête de quelqu'un au, au, au Kansas, au Texas. Après ça va, il va faire, il va tomber en ligne, sur un produit, il va, il va, pop, pop, pop, ça vient dans ton compte. L'énergie vous permet d'attirer. Le genre que tu restes comme ça là. En deux heures de temps, 10 paiements vont entrer dans ton compte. Tu te mets à 27 icônes. Ou tu, tu fais un business à un icônes. Deux semaines, tu ne vois même pas 5 francs. Arrête-toi. Arrête-toi. Pose-toi les questions tu dois avoir les checklists. je dois vous faire un petit document word là je mets que checklist est-ce que tu as payé ta dîme tu t'es lavé? tu as le dans ta maison tu as donné des offrandes tu as donné des offrandes tu as fait Tu as tu as au village tu check tu check tu tu tu qui autour de toi que quand tu es à côté de la personne ça fait comme ça la Et parfois, ces personnes-là sont là pour sucer votre énergie ou encore sucer vos finances. La personne va te mettre dans des deals qui vont faire que ton argent va partir, seulement. Tu Il que non, il y a espoir, non, ça va marcher. Rappelez-vous qu'en tant que choisi, vous ne pouvez perdre de l'argent. Si ça se perd et tu respectes tous les principes spirituels-là, ça veut dire que tu es parti, tu laisser laissé influencer par un de Écoutez-moi bien, oh. Listen very well. Oh. Je ne suis pas censé perdre de l'argent. Point barre. Mon agent est senti faire. Si tu vois, après, pose-toi les questions. J'ai une dame, la semaine passée, elle me fait une, elle fait une très grande offrande. Elle dit l'offrande si je sais que Dieu veut que je fasse pour ça, ça, ça, ça. Et quand je prie pour elle, elle me dit, c'est pas la première fois que moi et Dieu on fait ça? Je connais ce que j'ai en envie fait." Ça ne fait même pas deux jours. Elle m'envoie la dîme qui est équivalente. À huit fois ce qu'elle a semé deux jours plus tôt. Vous allez sentir dans votre cœur. Comprenez ceci. Dieu ne fait pas le cache-cache avec vous. Quand ça va, vous sentir, Quand la jambe va venir, tu te lèves là, même en te couchant la nuit, si tu te lèves à trois heures comme ça là, tu connais que quelqu'un quelque part dans le monde entier la l'argent. Tu ne sais pas. Tu like. Ah. Tu sais. Mais quand ça ne va pas, le genre que tu ne fais jamais le mauvais rêve, ça commence à avoir un mauvais rêve. Tu te lèves, tu te dis mais c'est quoi ça C'est quoi ça, ça Comment tout ça Bonsoir, ange du bonheur. Quand ça commence avec un mauvais rêve, ne laisse pas passer. Tu n'es pas censé faire des mauvais rêves. Tu n'es pas censé perdre de l'argent. On n'est pas censé te couper un business. On te promet avant ne donne pas. On te que non, attends, sois persévérant, ça va passer. Quoi Je sais un Dieu du ticotac. Je l'appelle Dieu de ticotac. Je fais tic, il fait tac. Je fais tic, il fait tac. Je fais tic, il fait tac. Je donne, il donne. Je donne, il donne. Si ce n'est pas la réalité dans votre vie, checkez encore. Attendez, bois de l'eau. Fais pas la publicité. Je fais tic, il fait tac. Il y en a parmi vous, quand elle fait 2, 3, 4 jours, elle ne fait pas le direct, ou vous ne regardez pas mon direct, vous-même vous sentez dans votre vibration. Bonsoir la reine Maïmouna. Vous sentez dans votre vibration. Vous devez connaître ce qui vous fait monter. Vous devez connaître ce qui vous fait rester en haut. Vous devez remarquer ce qui vous fait descendre. La spiritualité, c'est de l'art. Qu'on que les gens qui ont des millions d'euros ne tombent jamais à 1000 euros le mois. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il maîtrise quand même quelques. Il maîtrise que je sais comment rester sur mes 2, 3, 4, 5 millions d'euros. Pas TikTok. J'ai dit TikTok. Voilà, tu vois. Tu es troubleur. Je vais te chasser de la classe. Ici -là. On sait un dieu du tic au tac. Et ça se sent dans votre vibration. Regardez, votre corps, c'est l'aimant. Votre corps. Votre corps est lié à votre compte bancaire. Votre corps est lié à votre orange money. Tout ce qui porte votre nom. Votre maison. Votre voiture. Vos enfants. Vos employés. Quand tu restes comme ça, bam, tu, tu sens que... Checkez votre vibration. Quand on parle de lavage au sel, là, le sel rééquilibre les énergies. Ça rééquilibre. Et quand tu te laves au sel, quand tu fais ça, ne te suis pas directement. Laisse l'eau laver le sel sur toi. Laisse ça rentre. Et quand tu fais ça, trempe trempe les mains dedans. Tu vas sentir l'énergie du tu sais, sel sur tes mains. Tu rentres, aux adames, tu as si tu regardes, tu les prends le sel, tu mets tes pieds dedans. Tu mets dans de l'eau, tu mets les pieds dedans. Tu recharges, rechargez vos énergies. Et vos cristaux. Attendez, je cherche un cristal là que je suis ici. Je crois que j'ai deux cristaux ici. Le rose aussi, c'est l'énergie universelle. Il y a ça, il y a plein d'autres encore. Bon, pour ceux qui sont en Europe, vous pouvez en chercher. Bonsoir, Bendy. Tout est énergie. Et ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Je suis désolé pour les employés. Vous travaillez encore pour quelqu'un. Vous, vous attendez encore un peu pour l'instant. Planifiez bien, vous sortez de ça. Ce qui garde aussi votre, votre énergie en haut. Ne pas faire ce qu'on ne veut pas faire. Pas qu'on ne veut pas faire, parce qu'il y a des choses que tu dois faire pour avancer. Mais, il y a gens de travaux que tu fais, ça te connecte. Ça, tu fais tu fais tout l'énergie qui coule dans toi. Par contre, il y a des choses que tu, ton corps pèse pour aller faire. Quand tu fais, tu finis, tu es fatigué. C'est pour ça que quand tu vous rentres dans votre travail, vous êtes fatigué, vous devez vous laver avec le sel. Lavez-vous avec le sel. Vous avez plein d'énergie dans la journée. Les fausses énergies là. C'est sur vous partout. C'est là partout sur vous. Parfois, tu fais ça. Tu, tu te laves. Le savon, c'est quoi Il y a l'acide dedans. Et le corps absorbe tellement. Notre corps absorbe beaucoup. La peau, s'il a le pouvoir d'absorption, de la peau est incroyable. Dès que tu fais sur substance, je suis ça, ça, la pape, c'est à rentrer dans le corps. Donc la petite graine de sel que tu déposes sur ta peau, attendez, regardez. L'énergie du sel là, est déjà rentrer dans ma peau. Et quand vous êtes sensible spirituellement, vous pouvez, tu peux faire comme ça là, tu sens. Tu peux sentir comment l'endroit là commence à battre un peu, ça s'active. Vous devez avoir vos cristaux aussi. Là, je peux y repérer ça sur mon chakra. Quand tu mets ça là, ça te connecte directement avec ton énergie ici. C'est ce je vais parler comme ça. Et j'ai dit que vous allez regarder mes vidéos 50 ans, vous n'allez jamais faire une chose. J'ai dit pourquoi vous revenez tout regarder alors? j'avais fait une chose même dans le groupe WhatsApp privé j'ai parlé de celle fatiguée j'ai parlé de celle fatiguée oh. ils sont trop à me regarder ça là regardez moi jeanne Suzanne j'ai je mis mon numéro sur tu te, si tu me dis que tu ne connais pas mon numéro sur la page c'est que vraiment je sais pas dans quel pays tu es mais c'est qu'en ben quand même chacun connaît se débrouiller sur chacune de mes vidéos, il y a mon numéro. Tu as compris, Jeanne Susan. Voilà, donc je te laisse souvent souvenir de chercher. Parfois, moi, je n'encourage pas la paresse. Parce que c'est que si je ne pas te démerder pour me trouver, tu as le travail à faire, tu vas pas faire. La spiritualité, c'est le travail. Il y a le travail sur ça. Avant de dormir, tu ne dois pas dormir avec ton énergie papier tu ne dois pas dormir ton léger papier. Tu te lèves le matin, tu, te, tu sautes seulement dans la journée comme ça. C'est le travail. C'est la concentration. C'est la discipline. La visualisation. On peut prendre 50 produits spirituels, on te donne. Avoir un produit spirituel dans, sa, dans son armoire ou sur la table de sa chambre, ça ne fait rien. Tu dois prendre, tu dois verser là où on a dit. Tu dois mettre là où on a dit. Tu dois mettre sur ton corps. Tu dois faire asperger si il si, faut aspéger. Un psaume dans la Bible ne compte pas. Tu dois prendre, tu dois lire. Tu lis avec ta bouche. C'est que vous aimez trop la paresse. Vous aimez la paresse. La spiritualité sur le travail. Parce qu'on n'est pas pour rencontrer. On n'est pas pour rencontrer les gens que, mince. Tous les mois, il doit s'assurer qu'il n'a pas fait tout son travail spirituel qu'il a fait. Quand tu es arrivé chez lui, tu dis, ah, tu as t les choses comme ça. C'est pour ça qu'il a la villa, ces, ces quatre villas qu'il a, toi tu n'as pas. Bah, tu es négligent dans tout. Tu négliges tout. Ça fait cinq ans que tu as commencé un chantier, tu n'as pas fini. Cinq ans. Tu es tout là, tu n'as pas fini. Tu es négligent. Négligent. Hum. Moi, là, je vous gère maintenant. Hein. Je vous gère vous maintenant. Écris-moi sur WhatsApp euh, Eva Dacosta. Je vais t'envoyer le lien. Observez votre vie. Vous allez voir que vous avez été négligent jusqu'ici. On se donne, tu vas va faire ça pendant une semaine. Tu pars, tu fais deux jours. Après, je ne le fais plus. Tu crois que tu fais ce qui? Tu crois que tu fais ce qui? Ce qui me plaît sur la fin, là, c'est que... On ne le fait pas pour quelqu'un. Hé, hey, hé! Hey! Ha, <rire> ha, ha! Mais si elle fait ma part, ça marche. Ne viens pas me demander, ma part. On reste nous deux. On est ok. Il faut se laver le sel trois fois par jour. Je me lave. Je mets ton eau, tu ne te laves pas. Après, demain, j'ai mon argent. Parce que mon énergie était en place. Mes clients sont venus me regarder. Ils ont, ils ont ils, ils, ils, Je ne l'ai plus. Ils ont payé mes produits. Toi tu parles, on regarde ta tête comme ça là. On ne veut plus faire. Tu viens, tu veux que tu te donnes mon argent. Tu viens, tu veux que tu te donnes ma part. Tu as menti. Tu as menti. Commence à devenir strict. Commence à devenir ferme. Spiritual, sais, c'est pas la blague. C'est pas la blague. Bonsoir la reine Odette. Ce n'est pas la blague. Il y a le travail sur ça. Tu te lèves le matin. Prends le son. Prends le son 91, lit. Fidèle à TikTok. Tu es sur TikTok 30 minutes le matin. Le son 91 te prend 1 minute et 35 secondes peut-être pour lire. TikTok te prend 35 minutes ou 40 minutes le matin. Tu es sur TikTok. Vous croyez que vous chopez qui? Hein? Rien ne va dans ma vie. Rien ne va. La personne tourne. J'ai appelé moi à 16h. C'est à 18h que j'ai dis, ah, j'ai oublié de t'appeler. Tu croyais que moi, elle me rappeler pour t'appeler. C'est toi qui as besoin de moi. Il y a le travail de fondation qui vous faire sur ta vie. Il y a un monsieur qui m'a appelé aujourd'hui. Il m'a contacté avec deux semaines et demie. Il me dit, maman, ma vie ne va pas. Wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Je vais le consulter, je lui dis ceci. Tu as les fondations qui te dérangent, Il faut refaire tes fondations. Voilà le cheval que tu dois faire. ça, ça, ça. Comme beaucoup d'entre vous qui m'avez contacté, vous avez dit non. Vous êtes parti, non. Ok. Il est parti. Il me dit qu'il va faire trois jours plus tard, il me recontacte. Il dit que je suis prêt. Il fait le travail. Il finit, il me dit ok. Après, il me fait la, la, le, le, il fait la formation des super-pouvoirs pour activer mes pouvoirs. Il dit d'accord, il pas de problème. C'est toi qui en as besoin, ce n'est pas moi. D'accord. Il m'appelle aujourd'hui, il me dit que maman, ça fait deux semaines que j'ai fait l'affaire là. La. Que bah, les choses sont en train de marcher dans ma vie, que ça me fait même peur. Il dit que c'est parce que tu es habitué. Tu es habitué à ce que un truc va marcher, après la mais ça ne marche pas. Il dit que j'ai rencontré même une personnalité, que la personne me pardonne, la personne a même jusqu'à se confier à moi. Et pourtant la personne elle est célèbre, je ne comprends même pas. Je dis que vous pensez que quand on parle des trucs, de, de, de, c'est pour vous, c'est pour vous exploiter. Vous croyez que tes 100, 100 000 vont construire ma maison Tes 100 000, ça va acheter quoi dans mon centre mmh. Tu paies ta dîme Non, je vais d'abord construire. Je vais d'abord finir ce que j'ai à faire avant de payer ma dîme. Ouais. C'est pour ça que les gens sur ton chantier te tournent depuis qu'ils te tournent là. Depuis, tu dis que tu vas faire la tôle, Tu veux toler la maison là depuis 5 ans. Continue. Je ne vous parle pas de l'autre qui est venu ici là. Hier, je veux, je veux, je veux. Je fais le direct à midi elle vient ici là. Elle s'assoit. Oh, il y a ça, il y a ça. Je dis, tu vas faire, tu vas faire que les gens qui te voient là, te pas souvent sur Facebook, tu ne comprends pas. Comme tu es venu ici là aujourd'hui. Tu vas faire. Je porte les produits et les dépose à côté de l'air. C'était là dans son sac pour qu'elle partait. Que non l'autre si moi je ne veux pas hein. moi j'ai moins peur de faire ça à la maison, moi, moi... Tu fais moi d'abord crocher ta mère. Tant que tu n'es pas fatigué de ta situation, il hein. est regardé, on s'est dit que si tu as encore peur de ta mère, tu ne peux pas changer. Ma chérie, tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête. C'est ta mère qui va nous te forcer que va te laver, on a dit qu'il faut mettre le produit pour te laver, va te laver. Tu as prié. Ta mère qui m'a encore demandé ça. N'accusez pas vos collègues ni vos patrons. Hein. Parce que si vous faisiez ce que vous avez à faire, ces gens-là ne pourraient pas vous toucher. Ils ne pourraient pas vous toucher. Oh, telle personne m'a fait ça. Bonsoir, la reine Liliano. Oh, la reine Souvenie, bonsoir. Oh, telle personne m'a fait ça. Hein? Hein? hein? Maîtrisez votre énergie. Il y a un degré où tout ce que tu fais marche. Je vous le dis. Vous êtes habitué à souffrir. 10 ans avant d'avoir les papiers. 9 ans avant votre épouse. Vous êtes habitué à la souffrance. Il y a un niveau où tes choses marchent. Le tout c'est que. Ne laissez pas l'ignorance et la paresse de vos parents peser sur vous. Et vous passez ça à vos enfants. Parce que la fortune que tu oublies de collecter ce soir, ou bien j'ai même ce soir, de collecter c'est en ta dans ta, ta vie, in your lifetime, tes enfants vont occuper de ça. Jean-Suzanne Bilot, même si j'ai plusieurs numéros, n'est-ce pas, tu prends un, un de ces numéros là, ça va passer. Un hey, jeune Suzanne. Ne laissez pas l'ignorance de vos parents peser sur vous. Et vous-même, vous prenez, vous continuez encore pour donner à vos enfants. Marie-Juliane Noury, tu n'es pas encore bloquée. Ne t'inquiète pas. Quand elle voit que quelqu'un dit que je suis bloquée, tu ne veux pas encore sortir de ton, de ton blocage. Quand tu veux être débloquée, mamie, tu es prêt à faire tout. On dit jeune 3 jours, tu jeûnes. Jeûne 60 jours, tu jeûnes. Fais 15 jours, je vous salue, Marie, 20 fois par jour, tu vas faire. Parce que tu veux sortir de là. Mais vous, vous pensez que tu devais coucher dans votre canapé Vous allez que ça va, vous, vous allez voir ça dans le téléphone. Ma délivrance, tu es là Ah ah Je suis délivrée. Tu as vu ça où La reine Tiana, laisse. Je ne veux que seulement parler. Hein. Ceux qui vont m'écouter, vont m'écouter. Un jour, vous allez rester comme ça. Ma voix va résonner dans votre tête. Vous allez vous lever, vous allez partir, faire ce que vous avez pas fait. Parce que même le petit que vous connaissez, vous ne mettez pas en pratique. Même le sel, c'est moi qui ai dit que là, mettez le sel dans votre maison avant de dormir là. Combien d'entre vous vous mettez le sel? Combien? Je suis messager, je, Donc je donne seulement ce, ce qu'on m'a dit de dire. Le pouvoir n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qui ajuste votre vie. Je dis ce qu'on m'a dit de dire. Même ceux qui font leurs offrandes souvent, là, quand tu fais l'offrande, j'ai dit ce qu'on m'a dit, on m'a dit de dire, je suis ta vie. Toi, tu acceptes, mais tant que tu pars, et eux, ils font ce qu'il faut faire dans ta vie. Je ne suis pas votre Dieu. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un vaisseau qu'ils utilisent pour parler. Les ancêtres sont fatigués de votre paresse. Ils sont fatigués de votre paresse. De votre chicheté. Certains parmi vous, vous êtes chiche. Bonsoir, euh, Tanguy Meko Vous êtes chiche. Vous avez compris, non Vous êtes chiche. En plus, tu sais, je ne vais plus parler pour toi. Tu as compris, non Tu vas verser même 5 500 sacs de, 500 de sel là-bas. Tu vas caler au même niveau parce que ce qu'on te dit de faire, après, tu ne fais pas. Dans la spiritualité, il y a les étapes. Tu es sur la page depuis au moins 6 semaines, en plus. Tu devais là, évoluer à l'étape du sel. C'est pour ça que tu verses depuis ça ça, te regarde. Regardez-vous. Tu vas verser la vie, verser encore l'autre dessus de ça. Tu as compris? Oh là là. On n'est pas encore. Quand tu es fatigué de souffrir, tu viens avec l'énergie, la rage. Quand tu arrives, tu te dis que qu'est-ce que je dois faire pour me libérer de ça? Te dis, maman, j'aime trois jours. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu te lèves, tu pars, tu fais que Seigneur libère ma destinée. Seigneur libère ma destinée. Voilà, fait que. Ah, je vais te recontacter, hein. Je vais te recontacter, ne t'inquiète pas. Tu vas. Va. Vous bon, faites souvent, vous avez encore laissé sur ma page, non N'est-ce pas Attendez, ah, bon, mon nom. d'être simple tu crois que c'est sur le sel de 25 que tu vas acheter je mettre dans les coin de ta chambre là qui vont faire quelque chose la reine liliane ils ne peuvent pas comprendre j'ai pas disent ceci chaque jour ils sont chiches chiches peut-être quand c'est toi qui m'écris comme ça ils vont même comprendre quand c'est comme si je disais que je vais donner l'offrande à pardon je vous supplie pas pour les offrandes C'est là où mes propres business qui est fait et là où mes propres business qui est fait Souvent que tu crois que c'est 100 000 ou es 200 000 que tu vas donner là. J'ai dépensé ça en une journée. Une journée, c'est parti. Mais ce que ça fait dans ta vie, ça t'aide jusqu'à. Tu sais, la reine Tiana, tu as. Quand on s'est vu l'autre jour. Elle est arrivée du Canada, je vais dire là, je vis suis... au Canada non, je crois que c'est pas un secret. Elle est arrivée du Canada l'autre jour. Euh, elle m'a appelé, elle m'a dit, elle me voit sous ses vidéos, elle m'a dit qu'elle avait venu m'appeler. Contrairement à certaines personnes, elle est venue m'appeler effectivement. Elle m'a donné son numéro et tu m'as donné ce papier ci tu le reconnais sûrement. Et là-dessus, il y a des choses qu'ils ont écrites. Vas-tu bah, m'as donné que les dollars canadiens ?» Ils n'ont même pas voulu changer. J'ai accroché ça quelque part en haut là-bas. « Tu vois ça là-bas, la Reine ?»« Voilà ça là-bas. » Ils que pas. J'avais les pounds, les dollars, mais les dollars canadiens, je n'avais pas. Donc, euh, ça va rester là-bas. Donc, j'ai beaucoup, j'ai vu ça. C est, c est, ils sont vraiment structurés. Je crois que ce, ce, ce bout de, de cette enveloppe vient peut-être de ton église. Ils ont écrit dessus dîme", 10 du, euh, du revenu. En raison de notre alliance avec Dieu, il nous invite à lui rendre sa dîme. Non, ils ont mis Malachi 3, verset 10, Matthieu 6, verset 33. La dîme est sacrée. Dieu l'a mise à part pour la prédication de l'évangile. Les dîmes sont encheminés. Bon, ils donnent là où ils sont. Ils mettent ça à la fédération qui les juste pour soutenir le ministère. Parce que les gens qui se mettent pour, prê pour prêcher la parole. Généralement, ils passent leur... C'est vraiment ça qu'ils font à temple. Offrandes d'amour. Il y a une partie pour vous entretenir l'église pour s'occuper de... Il y a le budget de ceci. Fonds de construction et de développement. Ce fonds vous aidera au remboursement d'hypothèques et la rénovation de l'église. Fonds pour l'éducation. Ça nous aidera... Ça aidera nos écoles dans des projets bien précis tels que les fonds pour les élèves qui sont distingués. Pour la bibliothèque et la salle d'informatique. Fonds pour l'implantation des églises. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, ça c'est super. Je n'ai jamais vu un truc aussi bien détaillé. Donc je vois aussi ici, là, nom, prénom, adresse, montant. Dime, 10% pour Dieu. Offrande d'amour. Autre offrande maintenant, fonds de construction, fonds de l'éducation, implantation des églises. J'ai trouvé ça très structuré. Voilà le papier en question. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne sont pas... On ne vous a pas instruit. D'ailleurs, quand la reine Chana me disait qu'elle paie sa dîme, j'étais assise, tu me disais, waouh." Une Camerounaise qui comprend le principe de la dîme et qui obéit, c'est encore de la force, waouh. Parce que généralement, les Camerounaises, elles un peu faire genre, je maîtrise. Tu expliques, même, ils te disent que ah, les hommes Camerounais alors discutent d'affaires là jusqu'à... Oh, yé, yé, yé, yé, pardon. L'homme Camerounais va te discuter la dîme, là. Il va te... Tu me marier avec lui, tu payes, il peut faire que toi tu pèches ton salaire. Lui, ça paye, ne touche pas. Et l'ennui, c'est que ça affecte vos deux finances. Ça affecte. Tu reçois l'argent, tu payes ta dîme. Lui reçoit ça paye, il ne paye pas. Ton argent est béni, pour lui, il n'est pas béni. Vous voyez le mélangement que ça fait Donc la dit, c'est 10%, 10 de ton revenu Si c'est le business Quand le profit 10% Même si tu payes même plus c'est pas grave Tu ne peux jamais donner plus à Dieu Tu ne peux jamais donner plus à Dieu Voyez un peu Dieu qui possède Tout l'univers Donc il a des milliards de milliards de milliards De milliards de milliards de milliards de dollars Des trillions de Montez Comme vous voulez Toi tu viens avec tes petits 300, 400 000 Chaque mois tu crois que ça là ça a quoi voir sur tout l'argent que Dieu as? Rien. Bonsoir, le roi Théo. Donc, la dîme, en fait, c'est pour avoir une porte pour te bénir. C'est pour avoir une porte pour entrer dans ta vie, dans tes finances. C'est pour avoir une porte pour chasser les décepticons. Vous portez souvent votre argent. Euh, J'ai reçu un jeune homme où il me demande que... Donc, mon agent de la réunion qu'il avait porté, il avait bouffer là. Payé la dime, <rire> Je vais payer la dîme, c'est ça. Je voir bien ri. Je lui ai expliqué ceci. Si avant de cotiser ta réunion, chaque fois que tu prenais ton salaire, tu payais ta dîme avant de cotiser ta réunion. C'est bon. Quand tu bouffes ta cotisation, c'est comme si tu avais mis ton. Tu avais épargné ton argent. Mais si en prenant ton argent de euh, euh, salaire. Tu ne payais pas la dîme, tu payais tu payes seulement la réunion, réunion. Tu bouffes peu importe le montant. Cet argent n'est pas sanctifié. C'est pour ça que vous, avez, vous, envoie, vous envoyez vos agents, on, peut, on vous bouffe, on peut acheter les potes qu'on vous on, on vous donne. Vous prenez, on prend votre argent, on dit qu'on va aller acheter le terrain avec, on mange. On prend l'argent, on dit qu'on va aller faire le chantier avec, après tu découvres qu'on n'a même jamais commencé. On, peut, on va acheter la marchandise après ça disparaît. Bonsoir le roi Tchanga. Dieu cherche l'excuse pour entrer dans ta vie, TB. Parce que eh, Dieu ne fait pas de la discrimination. Quand Dieu vient pour checker, la nuit où on avait mis le sang sur su, le, le, le. Non, si tu offres aux bonnes ce n'est pas ça, monsieur Théo. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est ce que vous aimez dire il y a l'argent des bonnes à côté. La dîme repart dans la maison, là où tu es nourri spirituellement. Toujours. Sinon, eh, va, va voir les orphelins, là, tu demandes de prier pour toi. Viens, quand il faut faire le direct, c'est si comme ça, pour écouter, comprendre ta spiritualité. Va voir l'orphelin, tu demandes de t'expliquer ta, spiritual, ta spiritualité. Si t'expliques, tu comprends. Chaque agent a sa case. Quand il s'agit de la spiritualité, il y a les endroits où tu es nourri. Tu comprends prend la parole, on ouvre, tu comprends. Et quand tu comprends, tu pars, tu fais ton argent, on ment. C'est là que tu es nourri spirituellement. Il tu as les bonnes œuvres, il y a les aumônes. Quand je vous explique ce bout de papier ici. il y a d'abord la dîme, la priorité. La dîme, c'est la base. C'est la base. Bonjour, le roi Marc -Orel. La dîme, c'est un peu comme si, on me dit comment, tu prends le gâteau, oh, le gâteau et tu vas mettre la crème au-dessus, je ne sais pas quoi on peut dire, c'est la fondation, maintenant tu as tout les choses au-dessus, tu mets la crème, tu mets les le, le, le céréales, tu mets les fruits, tu mets le chocolat. Je dis souvent que quand tu as besoin de prier, va voir l'offelin prie pour toi. -même. Va voir l'offelin prie. Quand tu te connais pour comprendre la parole, cela va là, -bas, là -bas, va voir l'offelin et t'explique. Si tu t'expliques, tu comprends, c'est bon. Donne ta dîme là-bas dans le Maintenant, quand tu commences à payer ta dîme, le principe, ce n'est pas que ton argent reste petit. Genre, tu restes sur tes 2000 euros tous les mois. C'est que ton argent augmente. Ton argent augmente. Peut-être le mois, si tu te retrouves à de te donner 50 euros d'aumône. Euh, de, de Dans 3 mois, tu te retrouves à de te donner même 400 euros. Et quand tu donnes 400 euros, ça, tes finances ne sont pas bougées. Parce que le mois, tu t'ai fait même 5 euros. Et, et je sais ce que je vais expliquer pour vous comprendre. Elsie, tu vis Et ça t'aide aussi à te discipliner. Parce que quand tu commences à grandir, ton argent commence à grandir. À un moment, tu as les secousses. Parfois, tu, là, tu as 500 euros sur toi. Tu as les problèmes de 1000 euros. Il faut que tu choisisses la priorité. Si tu as 500 euros d'abord, 50 euros par pour la dîme. La base. La base. Ça va être, tu vas me dire Ah, n'est-ce pas, il devrait d'abord rembourser toutes les dettes que j'ai. Je ne peux pas vous dire, euh, Inaya, lorsqu'on est nourri dans deux ou trois endroits, peut-on choisir le lieu de paiement de la dîme en faisant les tours Le vagabondage spirituel, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Genre, tu ne peux pas dire que tu es nourri dans trois endroits. C'est pas comme une femme qui dit qu'elle est mariée avec trois ans. Il y a toujours un endroit où, quand tu arrives, tu connectes. Donc, quand la personne parle, tu connectes avec le cœur de ce qu'il dit. Comme moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui est. Et tu aussi, tu gardes le Saint-Esprit. Par exemple, va te pointer que c'est là Et quand tu pars, tu te donnes là-bas, tu vois comment ton argent a don. Hé, hey, je vais faire une fois soirée témoignage. Je voudrais que les gens viennent parler. Parce que souvent, quand des je reçoit vos témoignages, je ne donne pas tous les témoignages ici. Il y a des gens que je crois, j'ai une dame qui a témoigné. Euh, elle s'est connectée à ce que je fais en fin août. Tout le, tout le mois de septembre est avec moi, tout le mois d'août, de, de septembre et octobre. Donc fin octobre aussi, dans le 1er novembre, on faisait les, les, les trucs là. Elle, elle, elle, elle témoignait en fait. Elle témoignait. Elle disait voilà, il y a eu des trucs qui étaient annulés, des dettes qui étaient annulées. Euh, elle est restée dans la, elle, elle, elle a payé, ça. Elle l'a payé sa dîme, bien sûr. Mais elle a vu les bouleversements financés dans ces choses. Jacques qu'elle n'en revenait pas. Et c'est pour le mieux, en fait. Genre, tu es sûr que bon, le mois, si je vais seulement régler 500 euros de dette, tu te retrouves avec peut-être 1200 euros de dettes que tu as réglé. Tu ne sais même pas comment. Et tu as encore le reste d'argent pour vivre le mois. Après encore, on te dit peut-être qu'on t'appelle, on te dit qu'on a annulé ta dette, on a baissé même 50% de ta dette. Ou quelqu'un devait faire un deal avec toi. Tu devais peut-être lui donner 10 millions. Il t'appelle et il dit que si tu as même 5 millions, là, là, là, tu me donnes j'annule une fois toute ta dette. C'est ce que la dîme fait. Et si tu n'as pas, si pas les yeux pour voir ce que la dîme fait déjà comme faveur dans ta vie, tu vas te dire que non, je croyais qu'on allait, l'argent allait tomber du ciel, je vais me réveiller le matin, je vais voir ça en bas de mon oreiller. Non. Demandez au Saint-Esprit. Et qu'on ne vous fasse pas le chantage pour la dîme j'ai eu l'autre jour, elle me dit euh, quand elle s'est connectée à ce que je fais elle a fait un mois et demi avant de commencer à payer la dîme chez moi et là, elle me dit que c'est la personne qui l'a convaincue elle. Genre, elle me dit, je sens que parce qu'elle t'écoute je sais que c'est possible je ne doute pas, je dis donc elle dit que cette que personne soit convaincue, je vais commencer à payer ma dîme chez toi, j'ai dit ok elle me dit, mais tu sais la personne chez qui je payais avant mais que l'autre jour, il commence à dire qu'il oh, faut qu'il mette le toit sur la tôle de sa maison. Il faut qu'il tôle sa maison. Comme j'ai arrêté de payer ma, la dîme, il, il va faire comment <rire> Ouais, Seigneur. Je lui ai dit que... Pardon. Quand on ne vous fasse pas le chantage pour que vous payez la dîme. Même si c'est moi qui vous fais le chantage, pardon, je vous en prie. Pardon. Je vous en prie. C'est un acte que tu fais parce que tu veux honorer Dieu. Tu fais ça là où Dieu te met à cœur. Et en faisant, tu fais avec la conviction. Tu prends maintenant ta foi, tu attaches à ça. Que Seigneur, je te retourne le 10% parce que tu as dit dans ta parole, ceci, ceci, cest là Seigneur, je sais que tu vas m'honorer, voilà, je t'honore. Ouvre-moi maintenant les écluses des cieux, Seigneur, selon ta parole. Le moment où tu peux ta dit c'est un moment intense. Hein? C'est un moment intense. Tu bénis tes finances. Tu ouvres tes portes le roi feuillou, arrête de rire. Il dit que c'est le njangi. <rire> Par le genre que tu paies la dîme, tu dis, Seigneur, j'espère que ça va, ça va tolérer la, la maison de, pa, de papa, de, de, de, de cuir à Jean. Non. <rire> ouais, Seigneur. On ne vous fait pas le chantage pour la dîme. Tu donnes de ton pop, donc. Quand tu, vois, quand tu es amoureux, tu veux tout porter pour donner une femme là. La dîme, c'est comme ça. Que Seigneur, tu veux quoi? Seigneur, Seigneur, tu veux quoi? Seigneur! Hein? Voilà. Effectivement, euh, le roi Tala, c'est un moment, c'est un moment de joie. Regardez la Bible, on a lu un chronique et deux chroniques, quand il faisait les offrandes, les offrandes. Quand David apportait ses offrandes, ah! David, c'était un pasteur insolent. Le roi David, il vous dit que euh, celui qui ne veut pas donner de bon cœur, qui ne donne pas. Il dit qu'il okay, faut qu'on pour construire le temple. On dit qu'il faut tel nombre de, de, de pièces d'argent. Il dit d'accord. Il dit que ce que vous allez donner moi-même, je vais venir compléter. Je vais venir top-up. Il yes, y a ça là. Attendez, je crois que c'est un chronique 29. Attendez, je vais vous chercher son vadi. Le roi David, je va vais... ouvrir l'église physique. Je vais faire ça. Je vais vous insolenter. Pas la fait qu'on fait, on va vous supplier que vous avez donné. Donnez non. Ouais, hein, Dernier appel. Dernier appel. Ouais. On te supplie pour te bénir. Tu ne connais pas ce que tu veux. 1 chronique chapitre 29. Lisons un peu s'il vous plaît. S'il nous plaisons, lisons. Le roi David dit à toute l'assemblée. Ça c'est 1 chronique 29, verset 1. Mon fils Salomon, le, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent, pour ce qui doit être d'argent, de l'airain, pour ce qui doit être de, de l'airain, du fer, pour ce qui doit être du fer, et du bois, pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx, et des pierres à, à enchasser, des pierres brillantes et des pierres précieuses, et du marbre blanc en qualité, en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède. Ce n'est pas l'argent du peuple. Hein. Moi, je me sens mon ami de bosse. Oh, David, tu me plais. Que je possède en propre, je suis au verset 3. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or en, en termes de... Si on convertit, j'ai écouté un enseignement, il faut une convertit, c'est un dollars. Ça faisait un tout comme 5 milliards de dollars. Attendez, vous savez quoi, je ne veux pas vous dire des bêtises. Ça là, c'était vraiment, la somme était énorme. Attendez, je vais regarder. Pèse environ 40 kilos l'insolence de l'argent <rire> attendez donc c'est environ 1 million 400 000 dollars un talent vous comprenez vous comprenez vous comprenez david dit qu il a donné 3000 talents d'or. Le roi Feuillet, tu regardes sur mon téléphone. 3000. Donc il a pris 3000. Environ 4, 000, 4 milliards ou 5 milliards de dollars. Ah! Ça c'était dans l'ancien temps, hein. Donc de nos jours, alors, hein? C'est pour ça que quand vous, vous pleurez le petit argent, Tu pleures t'es 50 000, t'es 100 000. David donné. Si un talent fait environ 1,5 million de dollars et qu'on prend 6 talents, 6 talents, euh, 3 000 talents, donc multiplions par 1,5 et demi, on se retrouve avec 4,5 milliards de dollars. Continuons la lecture. Je suis au verset 4. 3 000 talents d'or, d'or d'office et 7 000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les, les, les ouvriers. Et il pose maintenant la question au public. 1 Chronique 29, verset 5. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'éternel? Qui veut Il vous a que moi, je n'ai pas donné telle somme. Ok, qui veut augmenter Ok, voyons ce qu'ils disent. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers centenaires, ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or. Donc, lui, il a donné 3000. Eux, ils ont donné 5000. Mais tu ne pas un et demi donc, c'était environ 7,5 milliards de dollars. Ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor de la maison de l'Éternel. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes de volonté. Donc, ils donnent après, ils dansent encore. Pas le genre que vous donnez après, vous dites, oh, je suis fini. Oh, même mi. Hé! Hey. Hein? Hey. L'offrande, l'offrande, l'offrande. Parfois, on va vous expliquer les choses pour que vous compreniez. Elle va faire quoi de mon agent Elle va faire quoi de mon agent Attendez, je bois mon eau. Quand tu sors ta dîme, tu apportes là où tu as été nourri spirituellement. Ne je cherche sais, je sais pas ce qu'ils font avec. Les uns ont dit que ouais, j'ai donné au pasteur là. Euh, après, il est parti acheter sa voiture avec... C'est entre lui et Dieu. Peut-être Dieu a promis la, le, le, le luxe à ce pasteur là. Et quand il prêche ses sucres, quand il prêche ses sucres, Dieu lui a dit que Tu vas payer les jets privés avec ça. Bonsoir la reine la rouge. Tu as fait ta part. Mais c'est Dieu qui est censé te donner. Parce qu'il a dit que moi, je vais ouvrir les églises et les sues. Il n'a pas dit que le pasteur va ouvrir les églises et les sur toi. Dieu n'a pas dit que le pasteur va te bénir. Et là, le verset 12 dit, vers, euh, 1 chronique 29, verset 11 et 12. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à toi éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent que la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Maintenant, ô oh Dieu, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom. Car qui suis-je? Qui suis-je? Parfois, c'est bien de rafraîchir un peu ses idées sur les principes spirituels comme ça. Je vous ai dit que quand tu coches toutes tes cases, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu fais tes aumônes, tu, au village, tu sais ce que tu as fait, tu as fait régulièrement. Mon père, personne ne peut te toucher. Ma mère. La spiritualité, c'est une science exacte. Il n'y a pas le hasard sur ça. Sinon, ton oreille serait ici. Ta bouche serait sur ton front. Mais s'il n'y a pas d'erreur sur ça. Bonsoir, la reine Marlène. Quand vous allez commencer à comprendre ça, vous allez vouloir comprendre les principes spirituels. Vous allez vouloir maîtriser les principes spirituels. Parce que quand tu maîtrises ça, tu maîtrises ta vie. Quand tu maîtrises ça, tu maîtrises ta vie. Tu connais là où tu pars avec assurance, tu ne doutes pas. Ne de partez de plus à l'église. S'il y a quelqu'un en ligne chez qui vous recevez de la nourriture spirituelle, vous recevez, payez votre dîme là-bas. Si c'est chez moi, payez. Tu câbles le Saint-Esprit, payez chez moi. Si c'est une autre personne, vous allez quand vous m'écoutez, vous écoutez la personne là, ça donne avec la personne là. Partez, payez votre dîme. Tu n'as pas besoin de partir à une église pour payer ta dîme. C'est pour ça que vous êtes menacé depuis là. Chaque mois, il y a une maladie, il y a un frigo qui se gâte, il y a une voiture qui se gâte On a pris ta voiture, c'est calé au port Oh, tu as envoyé la, la marchandise, on a vendu, tu n'as pas vu l'argent Le dévoreur est en train de te toucher Il te touche, tu dis là Ce qui est bien avec les principes spirituels, c'est que quand tu les mets en pratique Personne ne peut te toucher Ce sont les lois C'est comme la loi de la présenteur Peu importe la secte dans laquelle tu es tu vas marcher, c'est là, tu, tu sautes du 20e étage, tu vas tomber, tu vas mourir. Même si tu es que n'importe qui, même si tu vas te ressusciter après, tu vas d'abord mourir quand même. Tu vas quand même te blesser. En marchant, tu, tu marches ta tête en haut, tes pieds sont en bas. Il y a des lois auxquelles on ne peut pas échapper. Ce sont des lois spirituelles. fini vous avez encore une question avant que je le close payez même ta moi que ça te fait simplifier l'argent hein. il y en a parmi vous, vous êtes tellement chiche que sortir des 50 000 comme ça pour donner à quelqu'un si on te dit pas que quelqu'un est en train de mourir à l'hôpital tu vas pas sortir là en premier tu es chiche. tu vas quand tu vas sortir comme ça ça va plus venir l'argent vient ça va ça vient. les chichas là chiche et quand tu es tellement chiche comme ça pourquoi la l'argent vient même vers toi c'est dû l'argent ne vient pas facilement vers toi exemple, toi tu peux pas sortir 200 0 pour donner à quelqu'un tu peux pas faire un service tu devant 200 000 à quelqu'un tu vas quand tu vas vouloir demander tu vas dire que ah, 20 pour sortir 200 0 c'est dur est ce qui peut sortir 20 il me donne parce que tu es dû chiche chiche vous connaissez, mettez seulement un cœur si vous êtes chiche, mettez le cœur, c'est parce que vous êtes chiche que vous êtes pauvre, et la pauvreté ce n'est pas, la pauvreté c'est le fait que tu es mais tu sois toujours dans le manque, la richesse c'est, tu peux voir quelqu'un qui a 1000 euros le mois de salaire, il ne manque de rien, à la fin de chaque mois il vit avec 3000 euros mais son salaire c'est 1000 euros, Dès qu'il reçoit l'argent, dîme, offrande, il envoie dans l'offrande là-bas, il envoie. Après, on le contact, après deux jours, il a un business là-bas, tu veux, viens, Pape, bénéfice 1000 euros, il peut y mettre dans sa poche. Alors que son salaire, seulement, c'est 1000 euros. Il reste son ça, Dieu lui met que. Envoie l'argent là-bas. Il vient, il on a dû opérer un enfant, il n'a pas l'argent, il faut, il a il faut le, il a le cancer, il faut qu'on opère sa tumeur ici-là. Il sort ces 50 euros qu'il y avait dans son compte, là, il donne. Dès qu'il donne comme ça, le matin, il se lève, il voit 200 euros dans son compte. Quelqu'un qui lui devait depuis 5 ans. 5 ans. Il se rappelle de l'argent là, la nuit, il lui a envoyé l'argent. Un truc qu'il avait demandé, que la banque lui rembourse l'argent depuis, depuis 4 ans qu'il attendait. La banque ne s'est jamais rappelée de lui. La nuit, là, on lui envoie, on lui transfère les 2000 euros. Parce qu'il a sorti 100 euros pour donner, pour qu'on aide un enfant avec. Vous êtes trop dur. Vous êtes trop dur. Vous savez comment ça me plaît qu'elle vous dise ça j'avais vraiment envie de vous dire ça. Vous êtes trop dur. Vous êtes L'argent, c'est quoi C'est un papier que tu touches. Tu touches, tu achètes le service avec. Tu touches, tu fais plaisir aux gens. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre mon argent et faire plaisir à quelqu'un. Tu vas en train d'acheter ton café comme ça. Tu achètes pour la personne qui est derrière toi. En payant, tu laisses 5 euros, tu dis que c'est pour celui qui est après moi. Fais plaisir aux gens. Tu vois, si tu commandes les fleurs, tu dis, tu prends les fleurs, tu arrives, tu donnes même les fleurs à deux personnes dans ton bureau. Oh, merci, c'est pour moi. Oh, merci. Ça leur fait plaisir. Les 5 ou les, les, 5 ou les 10 euros, là, tu allais partir, faire, je sais même pas quoi avec, ça les parties. Fais plaisir à quelqu'un avec. Les chiches. fayons tu es chich. Pourquoi ça te touche comme ça, là Pourquoi le mot chiche, là, te touche Oh Seigneur Aïe ah, yeah. Commence par la dîme, ma chérie. Jeanne, Jean, Suzanne, l'argent que tu as dans ton compte aujourd'hui là, même si c'est 20 euros, sur 2 euros tu donnes la dîme. Et tu remercies Dieu de t'avoir permis de comprendre vraiment, d'avoir eu l'explication. Sors 5 euros, si tu as 50 euros Sors 5 euros, tu payes ta dîme Tu vois ceci dans 4-5 jours On te donne 20 euros Sors 2 euros, tu mets à côté Tu coiffes quelqu'un Tu as 50 euros, sors 5 euros, tu mets à côté Pour, pa pour facilement payer ta dîme hein? Dis toujours que Et si je travaillais, Les gens, ne me payaient pas Tu si penses que tu bosses dans une entreprise Tu fais 1, 2, 3 mois, on ne te paye pas L'argent serait parti, non? Dieu a maintenant permis que qu'on on porte les 5 000 euros là, on te donne. Parce que sans Dieu, tu n'aurais même pas eu les 5 000 euros là. Maintenant, quand tu as reçu 5 000 euros, pourquoi c'est Dieu pour toi pour porter 500 euros et que vraiment, Seigneur, je suis conscient que les 5 000 euros, si c'est même toi qui as permis qu'on me donne parce que j'aurais pu ne pas voir. <rire> Le roi, Foyot, tu vas porter la tontine? Tu vois une dîme de 2 millions, 4 millions comme ça, que tu vas sortir la dîme de ça, je dis que yeah, ce sera trop. Ma Tu peux pas faire sortir la dîme comme ça, là, et tu payes. Et l'argent là, tu avais prévu de prendre ça pour aller ouvrir un business. Ou aller acheter le terrain. Tu arrives, tu vas acheter euh, 500 mètres carrés. Le monsieur a dit que, okay, je donne le cadeau de 100 mètres carrés sur ça. Bêtement comme ça, là. Pour le même montant. J'avais une amie en Angleterre, la <rire> Lohé. Ouais. Quand on apprenait encore ça là en 2012-2013, elle dit que non, je ne pas. I am not joking with my tie, you know. I'm always titing, you know. Elle est de... Elle est de la Sierra Leone. Mohamed, je montré comment voir que la dîme est facile à payer. Donc on reste comme ça là. Son mari avait beaucoup de dettes. Il était accro au jeu de hasard. Il partait en boîte de nuit avec les Camerounais. Il était de Sierra Leone, mais il ne pas en bord de nuit avec les Camerounais. Et il, il l'a trompé souvent de temps en temps. Non, souvent qu'elle reste comme ça là. Euh, elle voit les, le make-up sous son habit, des choses comme ça. Donc, elle a payé sa dîme, tu ne payais pas sa dîme. Et quand elle recevait, il avait pris les dettes. Dit, vois, les petits les loan sharks là. Les, les gens qui prennent de l'argent avaient les, les taux d'intérêt très élevés. Il te donne 500 pounds, après tu vas rembourser même 850 pounds. Tu vois que c'est trop. Mais ils te donnent sans checker, en fait ils te check, ring, ils te donnent souvent, pap, pap, rapidement. On les appelle les loan sharks. Maintenant, euh, quand la, la, la, la, il avait pris des dettes, il avait pris des, des, des, des, des, des dettes comme ça. Souvent elle recevait 1500 pounds de salaire parce qu'elle était un euh, care assistant. Quand elle recevait 1500 pounds de salaire, le mari ne voulait pas qu'elle paye la dîme. Elle dit que dès que ça tombe dans son compte, pip, elle sera au 150 pounds. Et c'est même pas 150 parce que euh, quand on te paye, à la base, on coupe d'abord. En Angleterre, quand ils te payent, ils coupent la, la, la, la taxe. Donc, si tu regardes un bien, si elle reçoit 1500, ça veut dire qu'elle, au départ, elle devait recevoir 1750 comme ça. Là. Ils ont coupé même 260. Donc, si tu payes ta dîme, tu dois payer sur le gros, pas le net. Donc, tu dois payer ta dîme sur le montant qui est avant les taxes. Donc, si tu enlevais 250 de, euh, de taxes, Tu augmentes les taxes sur ton argent que tu as reçu, tu payes la dîme de tout le montant. Voilà. Donc, parce que moi je paie ma dîme avant de payer mes taxes. Maintenant, euh, elle dit ok elle, elle paye ça. Après, il y avait les charges, c'était généralement, euh, parfois par mois, vous être de même 500 ou 600 ou 700 pounds. Donc, elle a donné sa dime elle a, et elle avait le loyer aussi. Il dans une chambre de 300 pounds. Elle a payé le loyer et son mari payait les factures et la nourriture. Non, je crois qu'elle s'occupe aussi de la nourriture parce que ça a à voir avec le témoignage qui suit. Donc quand elle faisait ça, elle faisait tout. Je crois qu'elle se retrouvait parfois avec 200 pentes pour gérer tout le mois. Elle dit donc que quand elle va recevoir les 200 pentes comme ça, et elle et son mari au départ, ils avaient un système. Genre, elle prépare 4 fois par mois. Elle prépare tous les samedis. Elle met dans le frigo, elle fait 3 repas. Elle peut-être dépenser 40 pentes. Elle fait 3 repas, elle met dans, la mois. dans le frigo. pardon. Et trois, elle fait 3 sauces. Peut-être avait 2 compléments. Il varie seulement les sauces et comme le riz passe beaucoup sur le marché, c'était plus vraiment le riz. Donc, elle s'est quand même raconté c'est que beaucoup plus de fois elle va à Tesco, peut-être ou à Sainsbury. Donc, elle finit peut-être le boulot en rentrant. Qu Quel jour lui dit que va à Tesco maintenant Elle parle, elle arrive à Tesco. Euh, il y a Tesco et Asda pour ceux qui sont en Angleterre ou Sainsbury, mais généralement c'est Tesco et Asda qui faisaient vraiment beaucoup de soldes. Elle arrive là-bas, elle tombe, elle est qu'elle tombe au supermarché toujours quand il y a les soldes. Elle va faire des courses de 100 pounds avec 25 pounds elle a dit que 50% de réduction. Souvent, la elle dit que 75% de réduction est pour la nourriture, elle pour congélateur, est pour la viande, la viande. Et c'est comme ça qu'elle me, en fait, à moi, je me suis rendu compte que, en fait, la femme s'y paye toutes ses dettes, mais elle ne manque pas. Elle ne manque pas. Et il y a aussi une deuxième chose. Comment elle faisait qu'elle Assistant, elle travaille chez les vieux, elle nettoyait les vieux. Il y avait toujours une vieille qui allait tout chaque semaine lui moins 20 ou 40 pounds que voilà, ça c'est pour les couches de l'enfant. Elle reste comme ça quand la mère l'envoie, faire fait son shopping. Elle dit que voilà, quand elle rentre, elle prend 20 pounds, elle dit que voilà, ça c'est pour les couches de l'enfant. Donc elle avait toujours un argent qu'on lui donnait toujours les petits, petits petits levés de main comme ça. Là. Ce qui fait que est, soit on est très rarement elle restait un mois comme ça, elle n'avait pas l'argent en extra. Bon, ils ont rapidement payé, elle a finalement payé les dettes rapidement. Et ça, c'est un, un témoignage que j'ai toujours eu avec cette femme-là. Elle a toujours la faveur. Bon, je crois que c'est la même personne que je vous avais dit. Je vous avais parlé de son témoignage du Corona. être dans le service, c'était 21. Même les patients étaient détectés comme positifs à leur Corona. 20 personnes dans le service étaient d'après le Corona. Mais elle seule, elle n'a pas eu le Corona. On l'a testé toutes les semaines. Elle n'a jamais attrapé le Corona. Et quand j'avais le Corona, on ne te mettait pas à l'écart. Ce qui fait qu'elle n'a jamais arrêté le boulot. L'autre jour, elle me disait que j'ai fait un an et demi de Corona. Je n'ai jamais arrêté le boulot. Mon mari, même qui est comptable, il a arrêté le boulot pendant un moment. Il travaille de la maison. Mais moi, en un an et demi, je n'ai jamais été à la maison. Jamais de maladie. Donc, la, la, la team Supposons maintenant, tu, tu elle que, ah qu'on n'est pas payé, ma dîme. Après, on dit maintenant qu'on va licencier quelques personnes pour l'effectif de ceci. On la porte, on la met à la maison pour six mois. Au lieu d'avoir peut-être 2000 pans le mois, elle va commencer à galérer maintenant pour chercher 500, 700, 800. Qu'est-ce que ça te coûtait de retirer 150 ou 180 pour la dîme, là, tu sors, tu, tu, tu donnes. Je sais pas si vous comprenez un peu. Pour payer facilement, on te dit, mais dis-vous toujours que, si elle prend l'argent, si, on peut me voler ton argent, tu peux perdre l'argent. Tu pars, tu donnes à quelqu'un, il ne fait pas ce qu'il a dit qu'il devait faire avec. Tu pars, et tu tombes sur quelqu'un, tu es censé payer le loyer peut-être à 300 000 au mois. Il te dit que bon, je te fais le loyer à 200 000. Il t'a fait une réduction de 100 000 francs. Je ne peux pas vous dire les choses que la dîme m'a fait sur ma vie. Je peux même pas. Ça fait qu'elle passe, voir, qu elle passe quelque part elle pour un deal comme ça. La personne dit que je ne sais pas pourquoi elle était, mais... Euh, Donne-moi moitié prix. Je vais te donner. On va faire un deal peut-être même de 17 millions. Il dit que moi, j'ai réussi à 10 millions. Va me donner, tu parles. Alors que les 17 millions, là, la base d'abord c'était la réduction. Donc le gars qui m'avait d'abord réduit, le gars qui est venu d'avoir les 17 millions, là, il a, en acceptant, il disait même que euh, Trois jours tard il reste, Il dit que... Tu sais quoi, tu peux mettre 10 millions, tu viens, tu prends tu pas avec. Tu te retrouves avec quelque chose qui vaut 17 millions et tu as payé pour ça seulement 10 millions. La dîme, la maladie alors, quand tu payes ta dîme, la maladie ne connaît pas ta maison. Vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas dans le même quartier, pas dans la même rue. Il ne connaît pas ton numéro de téléphone. Jamais. Jamais. Tes enfants, jamais. Même le vol, jamais. On ne te vole pas. Tu ne perds pas tes choses. Ouais. Hmm. Juste là, tu veux même perdre comme ça. Là. Une idée vient dans ta tête que peut-être c'est perdu. Et tu dis non, moi je perds ma dîme, je ne peux pas perdre mon téléphone. Et c'est fini, hein. tu as... It is settled. C'est fini dans ta tête. Je perds ma dîme, moi, je ne peux pas perdre mon téléphone. Par contre, tu dit que oui, quelqu'un avait trouvé, c'est venu déposer ici là madame. Je perds ma dîme, je ne peux, peux pas perdre mes clés. Je peux pas. On t'appelle, Madame, vous avez bien prix dans un taxi ici. On rentre déposé à la réception de ton bureau. Hum. Vous avez souvent les problèmes que vous arrivent, les faux problèmes que vous avez. Quand tu payes ta dîme, les gens, que quand tu es les escrocs de votre famille qui demandent l'argent à tout le monde là, Puis ils vont appeler pour faire le chantage, go, oh, on va payer ma femme, si on ne pas ma femme, l'enfant va mourir. Oh. Oh, si on ne pas ma femme, l'enfant va mourir. oh La personne -là ne te calcule pas. Il va appeler tout le monde de ton numéro. Quand il va ton numéro, son numéro sera blanc. Il ne va pas voir. Et c'est un truc que parfois les gens, les gens se moquent même. Quand tu témoignes de la dîme, les gens se moquent de toi. Parfois tu es en relation avec un homme comme ça, tu lui dis que c'est la dîme qui te sauve de beaucoup de situations. Tu lui dis mais tu parais ridicule. Parce que tu vois comment il gère son argent, son argent entier, il est pang, même pas ça. La preuve deux semaines plus tard, après qu'on l'ait payé, il a encore besoin d'argent, c'est toi qui viens encore le dépanner. Tu t'occupes de tes enfants, ta maison, ton business, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Tu viens encore, tu l'aides. Parce que quand tu parles de dîmes, pour lui c'est genre, ah tu parles, qui avec tes taux de spiritualité là, pardon. La spiritualité ce n'est pas le rocket science. Genre, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas le rocket science, you know. Mais je vous en prie, vous dites que vous êtes clair, non. Maintenant, il faut payer. Parce que sinon, tout ce que vous avez compris là, ce sera comme ça là. Zéro. Et je vous connais, vous êtes fort pour écouter. Non, je vais payer dans deux mois. Oui. Tu vois mon, ma réunion que je voulais porter là. Oui, oui, oui, oui l'année prochaine. Oui. <rire> tu te blagues bon de qui? C'est vrai qu'on est je dis que ouais. Psst. Tu as fait, je n'ai pas fait. Tu as lavé, je n'ai pas fait. Tu as payé, je n'ai pas payé. J'attends encore, je ne peux pas pour l'instant, c'est chaud. Je ne, je ne. Tu te donnes tes propres excuses. Tu te donnes tes propres excuses. Beaucoup d'entre vous avez les business qui sont là. Les clients ne payent pas. Ils ne sont pas là. Parce que le peu que tu as là, même tu refuses de payer ta dîme, tout ça. Vous devez connaître d'où vient votre force. Moi, avant qu'elle tombe sur les principes, c'est que je n'applique et que ma vie commence à marcher. Quand elle vous parle, vous sentez, quel vous Vous savez qu'elle dit la vérité. J'avais toujours une vie financière comme ça. Je sais que je suis sûre. Je suis sûre qu'il y a un moyen. Il y a des clés. Il y a des trucs précis que tu fais. Tu ne tombes plus. J'ai que tu ne baisses plus tu fais seulement hop, hop hop hop hop hop hop hop hop hop tu avances seulement le mois si tu as 2 millions le mois prochain c'est ce, 2 5 millions 5 le mois d'après c'est 4 millions le mois d'après c'est 5 millions pas le genre que tu fais pip après tu fais pip après tu fais pas pas pip ça en est dit ma tu as bien testé non c'est bien j'attends vos témoignages vous êtes un peu sorti, vous avez arrêté de payer la dîme. De toute façon, comme le corona, ça va. Le pasteur -là ne va plus me forcer pour qu'il paie ma dîme. Le pasteur ne va plus me forcer. Parce qu'on disait autant de l'offrande. Je prenais mon enveloppe. Je marchais devant les gens pour montrer. Voilà ta récompense. Je vais vous enseigner pour que vous compreniez. Dieu ne vous force pas. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous bénir Et les principes que je vous dis là Même après moi, ces principes seront là Tu crois que quand tu vas mourir, tu vas partir avec la loi de la présenteur Tu vas prendre le soleil Tu vas partir maintenant dans ton secueil Tu as trouvé ça ici, tu vas vivre dedans Tu vas partir Pourquoi tu essaies pas de comprendre alors Pourquoi tu you pas try de comprendre et tu just comply Pourquoi Pourquoi pratique, tu avances. On dit que tes enfants sont bénis. Les écoutes des ceux sont ouverts, les idéaux, les business, l'argent, pas les opportunités, les choses qui se concrétisent. Et il y en a qui vous pensez là vous souffrez Tu as 5 millions dans ton téléphone, sans 500 soit tu paies la dîme, tu vas pas payer. Tu ne vas pas payer. Demain, tu un coup ici, Écoutez, ce n'est pas le nombre d'heures que vous m'écoutez. C'est la pratique. Quelqu'un peut tomber sur mon ticket, il fait deux minutes, il comprend, il part, il fait, il avance. Toi, tu es ici, là, chaque soir, tu fais les coeurs. Pion, pion, pion, pion, pion, comme si c'était le game. Comme si tu veux le Nintendo. Pion, pion, pion, pion, pion, pion, pion, Tu finis, tu fermes ça, tu dis, oh. Tu crois que je te boucle de moi. Ah, ah. Pardon, vraiment laissez ma part là. J'ai un, un esprit très nagueux aujourd'hui. Vraiment. Il, même pas, il y a des excuses que je ne peux même pas sentir. Ouais, Seigneur. Diagnostiquez-vous vous-même. Diagnostiquez-vous vous-même. L'atelier sur le sexe, c'est demain. J'ai oublié de vous dire. L'atelier sur le sexe, c'est demain. Donc, demain soir, je pense pas qu'il y aura le direct. Parce qu'on sera en atelier de sexe. Le sexologue sera là. Donc, vous allez venir vos questions. Vos questions coquines. Il va vous parler. Mmh, mmh, mmh. Et, et, oh, haha. Formation en trading commence lundi prochain. Odette Diengwe. Est-ce que j'étais pas moi parler? J'ai prononcé ton nom. Ouais. Écoutez, c'est parce qu'on ne peut plus vous taper. Si vous avez les questions coquines nous a fait, genre, quelles sont les positions qui vont lui faire plaisir à votre partenaire Pour les femmes, quand tu touches la fête là, comment faire Comment Tu dois appuyer sur quel boulon Tu dois sur quel boulon pour que ça donne bien. On va faire 18h20 demain. 18h20. Heure du Cameroun. Et si tous les participants sont déjà connectés, on va me lancer un peu plus tôt. Mm -hmm. La télé de sexe, c'est 20 000 francs, CFA. Les gens qui pleurent l'argent là. Genre, là. Euh, ça, c'est la simple par la page des pauvres. Je veux même plus. Je vais plus. Donc, euh je que c'est toi. Il y a la formation des talents aussi. Euh, ceux qui veulent transformer leurs idées en business. Là, la formation des super pouvoirs, la formation spirituelle. Là. Ceux qui veulent vraiment aller un peu plus profondément dans la spiritualité. Donc euh, ça, on a déjà lancé. Donc la prochaine session sera en début décembre. Préparez au moins 500 mille francs. Ceux qui veulent faire cette formation-là. Parce que les produits spirituels que vous allez acheter, ce sera au moins 100 150 mille. Et la formation en elle-même, c'est 350 000. Voilà. Le roi, tu veux qu'elle fasse pratique. Tu veux qu'il démontre. Le père va démontrer. Il a des pénis qui marchent avec. Quand il fait ses ateliers, il a des gros pénis comme ça. Là, le pénis indien pour les Aoussas. Il a, pour les... il a le nom, c'est conçu. Il a tout ça. Il va vous démystifier les mots. là, Le mot vagin, le mot pénis, le mot tout ça. Il va vous démystifier ça. Vous allez prononcer le mot vagin comme si de rien n'était. On parle des bienfaits du sexe aussi. Il y a certaines femmes que vous connaissez seulement deux positions. Pour faire plaisir à l'homme, vous avez seulement une position. Vous ne connaissez même pas comment toucher pour faire. Quand tu prends, tu. tu J'espère qu'il n'y a pas vos enfants à côté. Quand tu touches avec la main, tu ne peux pas manipuler. Il n'y a que les filles de les jeunes filles de 18 ans que vous voyez leur quand vous voyez leur sexe, c'est pour dire que hey l'enfant, il connaît les choses comme ça. Alors, Il va en parler ce jour-là. Demain, il va en parler. Le roi feuillot. Tu veux la pratiquer? Le roi théo, tu veux aussi la pratique? Le roi théo, est-ce que tu seras là demain? Le roi, tu seras au boulot, tu travailles tôt. Donc il y a vos questions qui prendra, Il répond aussi très bien. Il va aussi parler, est-ce qu'il faut se raser? Est-ce qu'il faut pas se raser? Euh, l'éjaculation précoce. Euh, il touche vraiment beaucoup dans ça. Bonne nuit, bonne nuit. John Thurier, en tant qu'homme, tu dois être sûr que tu prends n'importe quelle femme. Tu es sûr que tu as su. <rires> Le père a fait ça, il prend il a un peu, il a une on ça, il prend une démontre. Et il vous dit que s'il faut même mettre la pratique, il va faire. C'est un père très relaxé. et très relaxé. Bon, il euh, y a le numéro, Veuillez vos dîmes, ok, et euh, vous dormez aussi bien. Partagez la vidéo aussi, ça va aider quelqu'un. Bonne soirée à vous. Au feuillot. à demain. Tu aimes les choses comme ça yeah.